Alors aujourd'hui, c'est le jour du poisson d'avril. Alors j'ai décidé de vous donner un petit cours de sexualité du poisson d'avril. La sexualité du poisson de mai, hein, dont on parle très peu, on verra ça le mois prochain. Le poisson d'avril, lui, il ne fait pas la guerre, il fait l'amour. Et il le fait tout le temps, 60 fois par jour. Si, si, si, si, si, oui, parce que le sexe lui permet de tout négocier. Exemple. Hé, hey, donne-moi ton petit verre et hop, du sexe. Dis, tu veux être mon copain et hop, du sexe Tu veux un câlin Hop, du sexe Et il fait ça entre poisson et poisson, mais aussi entre poisson et poisson ou poisson et poisson. Oui, il ne fait aucune différence. Ah, mais il n'y a pas que ça Le poisson d'avril se masturbe. Ah si, si, si, si, c'est ce qu'on appelle la masturnatation. Alors, il fait ça devant tout le monde, hein. très souvent, ou pour se faire du bien et même pas derrière un rocher. Bon, enfin, le meilleur pour la fin. Chez le poisson d'avril, ce sont les poissons qui décident. Oui, mesdames, vous avez bien entendu, le poisson d'Avril est matriarcal. Eh, ça vous fait pas frétiller la nageoire, ça <rire> Donc, c'est pour toutes ces raisons que chez le poisson d'Avril, pas d'agressivité. Il est zen, il se marre, il fait des blagounettes. Et si vous comprenez pas la blague Hop, hop, hop, du sexe. J'espère que j'en